Bonjour, bienvenue à la rediffusion. Donc, euh, je vais poursuivre euh, ma, ma visite. Non, allez-y. Il euh, n'y euh, a pas de problème, Monsieur. Donc, je poursuis euh, ma visite. Donc, vous voyez derrière moi, il y a euh, le projet. Donc, le premier euh, le premier projet des. Euh, de du forum des pratiques gagnantes que je présente dans ma deuxième redivision. Bonjour Fred, bonjour euh, Bouticom, bienvenue. Alors je vais euh, donc euh, aller voir Catherine, Catherine Larson, euh, qui, euh, qui, euh, euh, <rire> qui a amorcé un projet. Alors bonjour Nadia, bonjour, bonjour, ça va bien Il y a longtemps que je t'avais vu, mais je suis vraiment contente de te voir ici aujourd'hui, Lise. Alors euh, donc Richard aussi, bien, merci d'être venu. Alors je vais tourner la caméra, aller de l'autre côté. Jazz avec euh, André et Sylvain. Alors, euh, excusez, je vais je, je, je, je, je mis dans votre conversation. Je vais aller voir Catherine. Alors, ah, ouais, vas-y, vas-y. Vas je veux, je veux Catherine... Bonjour, Catherine, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors, euh, Catherine, peux-tu nous parler de, de ce projet de photo-poésie? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, projet photo-poésie, c'est né l'an passé. Je voulais travailler des petits ateliers de création de poésie dans ma classe, mais en même temps, je me te suis dit, je vais le partager aussi avec d'autres classes. Donc j'ai lancé l'idée de publier des poèmes sur Twitter sur la balise du projet photo poésie. Donc euh, l'an passé, il y a des élèves du primaire, du secondaire qui ont participé, il y a même des familles qui ont participé. Le but, c'est vraiment de démocratiser la poésie, euh, travailler de façon libre. C'est vraiment un espace de création pour les élèves. Autant les filles que les garçons ont répondu à la comme là ça c'est des élèves du secondaire, je trouve que c'est un bon modèle pour les enfants aussi, des fois qui ont moins d'inspiration. On va aller lire de la poésie, mais donc des enfants comme Dieu. Ah, intéressant. Alors, cette idée est venue euh, de, de quelle façon, Catherine? Euh, ben, j'aime la poésie, j'aime la création. Puis je trouve que les enfants, des fois, sont un peu trop contraints dans ce style-là. je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas libre et collaboratif? Donc, euh, l'an passé, j'ai lancé l'idée. Beaucoup de classes ont répondu. Puis on a fait des projets aussi de poésie collaborative. On prend, je trouve qu'avec le, le média d'une photo, c'est facile pour l'enfant, après, de trouver euh, un sujet une avenue pour écrire, c'est-à-dire que il y a, souvent les enfants prenaient leur appareil ou leur iPad, prenaient une photo de ce qu'ils aiment, puis après ils se mettaient à écrire. Ou euh, on prenait une photo, on l'envoyait à une classe, on disait allez, allez rédiger là-dessus, ou l'inverse. Euh, parfois, on a fait aussi des poèmes euh, entrelacés, donc on écrit un vers, vous écrivez un autre vers. La plupart du temps, c'est des poèmes, des sujets libres, c'est-à-dire que moi, je, je veux pas contraindre l'enfant parce que je veux qu'il écrive. Pour le plaisir. Donc, euh, les garçons, souvent, vont me parler du soccer, vont me parler de leur frère, du hockey. Euh... Mais des fois, ça amène d'autres sujets plus sensibles aussi. J'ai un élève de ma classe un, une journée, ne voulait pas écrire, était n'était pas, euh, pas disposé, mais il avait la tête pleine parce qu'il s'ennuyait de papa. Et J'ai dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un poème sur papa? » Ça a donné quelque chose de vraiment beau, qu'il a voulu publier après. Et Il a choisi sa photo. J'ai dit « Quel genre de photo tu veux? » Il dit « Je veux moi qui regarde par la fenêtre parce que j'attends papa. » Je me dis c'est un espace qu'on leur donne pour s'exprimer sur, peu importe les sujets parce qu'ils savent qu'ils sont juger. Donc euh, puis cette année ce qu'il y a de bien avec le projet, que, oui, il y a beaucoup de classes qui participent autant primaire que secondaire, mais il y a une nouveauté, il y a des profs de musique donc Nico Guitar en France qui s'est associé à nous, et il va prendre selon ses critères des poèmes sur la balise du projet photo poésie, puis il va en faire une chanson. Il va nous envoyer après l'extrait sonore, l'extrait de la chanson. Donc euh, le, le le but, c'était de mélanger différentes formes artistiques, les mots, les images, puis aussi le son. De mettre tout ça ensemble. Très intéressant. Oui. Il y a un mot-clé que je retiens dans ce que tu as dit. Hein? C'est qu'au départ, tu nous as dit que tu voulu faire ton projet libre. Donc, je comprends c'est sous licence libre tout ce que vous produisez. Oui. C'est ce qui permet que d'autres le reprennent et le, remodè le remodèlent et refassent d'autres choses avec. Oui. comme Par exemple, des chansons. Oui, exactement. Donc, Pis y a pas. En fait, ça ne demande pas une inscription, c'est pas un concours, c'est vraiment un espace où tout le monde publie, comme un groupe babillard collectif, où là, on rassemble toute cette poésie-là. Autant des enfants que des adultes, des fois, les adultes ont. Ben, moi, j'encourage les profs à participer pour être un modèle, pour montrer que la poésie, c'est le fun, puis on a un intérêt. Ah, oui, ouais. oui, oui. Que ce soit pas juste un projet, une, une tâche d'apprentissage, mais que ce soit un projet agréable, parce que moi, j'aime la poésie, j'en fais, puis j'en fais ouais, par à mes élèves. Exactement. Ben, Dis-moi, faire un peu un lien avec ce que, ce que je parle. Euh, euh, c'est quoi les défis euh, peut-être que as rencontré en mettant, mettre ça en place, et arriver à faire ça. Et peut-être les défis. S'il y a des anciens qui ont le goût de faire ça, euh, ça c'est quoi euh, Ils peuvent peut-être euh, prévoir ou penser que c'est ça. Ça sera peut-être pas facile, mais euh, ça pourrait être intéressant. Il y a un frais de la voix qui dit génial, Catherine. Ah oh, merci, Catherine! Ben, en fait. Euh... Des défis, c'est peut-être plus technique pour certaines classes parce qu'il n'y avait pas de compte Twitter, et tout ça, mais je pense qu'on est toutes là dans un esprit de mentorat. Il y a comme un mentorat naturel qui se fait. Quand on est habile avec le réseau, c'est facile de publier. Le défi, je dirais, c'est de mettre en lumière vraiment les mots parce qu'il y a un danger d'aller avec plus de petits gadgets, coller des, des, des petits collants, puis on oublie le, le poème. Là. Mais. Euh, en fait, il n'y a, a pas de forme prescrite. Dans, dans la poésie, quand le poème est plus long que 140 caractères, on peut tout simplement prendre en photo le poème, puis ajouter aussi la photo qui vient, euh, qui vient compléter. Euh, Est-ce que tu recommandes d'avoir un compte Twitter de classe pour ça ou c'est le compte de l'enseignant? Ou c'est ben, ce que tu suggères? Le oui, compte ben, des élèves? Moi, je préfère avoir mon compte classe qu'on publie sur le compte classe comme ça les parents peuvent relayer aussi certains poèmes puis il y a beaucoup d'interactions on a beaucoup de rétroaction des parents via le compte classe mais si un enseignant n'en a pas euh, ben, on n'a pas de compte classe via son compte personnel aussi. Euh, L'important, c'est de publier. Le est euh, secondaire, est-ce que, que c'est les élèves qui publient eux-mêmes? Oui. Ici, exemple, là, Cloutier, ça, euh, il y a un exemple, William Cloutier, ça c'était l'année passée. On le voit qu'il y a des élèves qui ont leur compte personnel, mais on voit aussi que l'enseignant est quand même derrière là, parce qu'il y a eu euh, une correction, puis il y a quand même une, une surveillance. Là. Mais ça, je le, le, fais confiance à ceux qui participent euh, au projet Photo Poésie, puis je suis pas là pour jouer à la police. En fait, je suis là pour. Je apprécier ce que, ce que les élèves font et l'application des, des profs sur la balise. L'an passé, on a eu une centaine de poèmes en tout en un mois, puis cette année, en seulement une semaine, il y a eu une centaine de Déjà? poèmes. Je, moi, je pense qu'en deux mois, là, il va y avoir 400-500 poèmes d'enfants, d'un peu partout, là, Québec, France. Ouais. Vraiment très, très, très intéressant, euh, Catherine. Merci beaucoup de partager une belle initiative euh, qui en a amené d'autres. Hein, hein. C'est ça qui est intéressant. Oui. <rire> Vraiment très, très intéressant. Alors, euh, je vais vous montrer ça ici. Si vous faire une, je vais tourner parce qu'on va voir mieux la, la fiche. Si vous voulez faire une capture d'écran pour vous souvenir, voir c'est quoi ce projet-là. Et puis, je vais me rapprocher aussi euh, du, euh, du compte. de. On voit où est-ce qu'il est qu le compte. C'est ça ici. Hein. Alors, euh, je oui. vais me rapprocher aussi du... Euh, Code oui, le code QR qui amène vers le site Projet Photopoésie, donc, on a la description au peu du projet, comment participer et il y a les archives de l'an passé et de cette année. Donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, ça vous permet d'avoir le code QR, donc si vous voulez aller sur le site, donc le garder en mémoire, Donc, vous pouvez l'enregistrer, je vous invite à faire votre capture d'écran, Donc, là, vous, aurez, vous pourrez retourner par la suite. Allez voir euh, ce projet de Catherine. Merci Catherine, très très plaisir. apprécié. Merci. Mmh, merci. Donc, euh, vraiment très très intéressant. Là je suis sur Periscope, euh, je suis avec okay. Sylvain Berrubé, la fouine, hein, qui regarde tout partout, euh, qui diffuse tout partout. Donc c'est ça. Et, euh, mais on a vraiment un beau projet ici, euh, de, de, de une forme de littérature. Hein. Et donc euh, très très intéressant par la poésie. Donc euh, si vous cherchez des idées, une belle idée donc je euh, vais aller voir d'autres d'autres projets donc euh, merci à plus tard peut-être bye